Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait la review numéro 209, un produit de la SQDC, le Shishkaberry d'Exo. Toujours un plaisir. Euh, le Shishkaberry, on connaît ça avec Winman. On avait essayé une autre marque, une autre compagnie, euh, Shishkaberry de Namasté, du fameux producteur Zenabis, que je parle beaucoup, beaucoup sur mon Instagram à cause là, du prix de l'action qui est à 7 sous, 6 sous. Donc, euh, on regarde ça de très près, là, Namasté Zenabis. Ici, le Shikaberry d'Exo, il est 70 sous moins cher que Namasté. Euh, Namasté, c'est 24,60 et 60. Ici, 23 et 90. Je n'avais pas beaucoup aimé euh, le Shishikabari de Namasté. Euh, je l'avais un petit peu comparé au bas de gamme. Du purple chitral de San Rafael, mais quand on parle bas de gamme là, il était vraiment moins bon que le purple chitral là. C'était pas juste comme ça, il y avait vraiment une grosse différence. C'est pas la même variété, euh, purple chitral, schiavelli, c'est différent. Mais quand on lit un peu les descriptions, euh, tous les deux là, c'est sucré, fruité, euh, donc ils ont, ils ont les mêmes arômes. Mais comme je vous dis, le purple chitral de San Rafael il est vraiment mieux au goût que le shishkabari de Namasté. Aujourd'hui, c'est vraiment là, le shishkabari d'Exo que je veux comparer avec Namasté. Euh, peut-être qu'on va peut-être faire une petite euh, remarque par rapport au purple chitral. Mais on va comparer les pommes avec des pommes, les oranges avec des oranges. La boîte de carton, j'ai commandé ça euh, avec le facteur. On m'a dit là, que le carton était vraiment euh, terminé. Euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit qu'en succursale, il y a des gens qui s'étaient qui procurés des produits de EXO et puis que le carton s'était terminé. Euh, toutes les informations qui sont sur la boîte sont sur le contenant. Donc, depuis le tout début de la légalisation, on a demandé à EXO d'enlever le carton pour l'environnement. Et euh, pour l'environnement, Puis on n'a pas de besoin. Donc, euh, on enlève ça. Donc le saut de sécurité était sur la boîte de carton. En passant, on donne un pouce à la vidéo. Euh, C'est la meilleure façon qu'on peut euh, m'aider avec YouTube pour que YouTube puisse montrer mes vidéos à d'autres personnes. Et puis, aller acheter mon chandail, j'attends le facteur. Euh, le lien est dans la description en bas. On rouvre ça ensemble. 23,90$. Le taux de THC avec EXO euh, est moins haut. Moins élevé que ce qu'on peut avoir avec Namasté. Euh, le Shishikabari de Namasté, on peut quand même là, aller euh, chercher entre 12 et 24. Ça, j'aime pas ça. Entre 12 et 24, il y a vraiment 12% de jeu. Imagine, toi, t'achètes le Shishikabari de Namasté. Tu pognes un 12, moi, je pogne un 24. C'est pas le même produit. C'est pas le même produit. Euh Exo à après avoir 12 de jeu, ils ont 9 de jeu. De 9 à 18. Donc vraiment, là, euh, si tu pognes un Shish Cabaret à 9%, là c'est très très très léger. Euh, un fumeur régulier euh, va être très déçu. Et même un fumeur occasionnel euh, pourrait être déçu aussi. Donc à 9%, on buzz. On buzz. Ne pensez pas qu'on bosse pas, mais c'est très, très, très léger. Et puis, 9% là chez Chicamery d'Exo, on peut comparer ça, si vous voulez, là euh, aux pilules que j'avais essayées, les pilules de THC, qui étaient à 8,37 ml. Euh, je pose souvent la question aux gens, j'ai appelé la SQDC sans avoir la réponse. Pour savoir, est-ce qu'on peut faire une conversion euh, de millilitres en THC? Comparer un peu, là, un joint là, de, de, de 10%, euh, en, en, ça l'équivaut à quoi en millilitres par rapport aux pilules ou par rapport aux fameux spray? Personne n'est capable de me donner la réponse. J'imagine qu'on peut peut-être pas faire la conversion. On va ouvrir ça chez Shkavery Dexo, le taux de THC là, entre 9 et 18%. Est-ce que j'ai été chanceux? Je pense que oui. Je pense que oui, j'ai été chanceux par rapport au taux de THC. 17,29. Donc, j'ai presque le maximum qui est de 18. Euh, pour une des rares fois, là, le facteur m'a récompensé avec mon achat de 23,90. Le son n'est pas très très bon. J'ai l'impression qu'il y a vraiment plein plein plein de petits morceaux. On ouvre ça. Ça ressemble à des arômes qu'on connaît. Euh, Est-ce que vous voyez ça dans la caméra ici? C'est quand même bien. Quand on parle de cocotte, la grosseur, je ne sais même pas regarder. Je ne sais même pas s'il y a des tricons, je ne sais pas s'il y a des feuilles. J'ai juste regardé la grosseur. Une grosse ici. Euh... Bien correct. Euh, ça m'impressionne pas. Euh, si je compare ça là, avec. Euh, j'ai ouvert un produit dernièrement. Euh, le Monkey Glue de Good Supply. Le Monkey Glue, c'est en bas de 20$. Euh, juste pour comparer avec celui-là. -là, Peut-être c'est la variété. Peut-être que chez Shikberry, en général, il y a moins de tricônes. Mais le monkey glue. Si vous avez. Oh ah, non, j'ai pas fait une vidéo c'est vrai. J'avais juste laissé un petit commentaire sur mon Instagram. Le Monkey Glue, j'aime un peu moins le goût que la première fois que je l'avais essayé. Mais le Monkey Glue, très bonne qualité de cannabis. Il y avait un petit peu des feuilles sucrées, là, des sugar leaves, mais beaucoup de tricônes, euh, beaucoup plus que le Shishkabari d'Exo. Pour ce qui est de l'humidité, je n'écraserai pas la grosse ici, je vais prendre une petite. Trop sec. Euh, C'est trop sec un peu résineux, hein? ça colle un peu sur le doigt, euh, plus que c'est résineux, plus que les gens qui veulent en extraire là, la rosine ou la, la wax, c'est vraiment euh, ce qu'il faut regarder côté cannabis, si c'est résineux, si ça colle, plus que c'est résineux, plus qu'on va pouvoir en, en extraire là, euh, de la rosine ou de la wax. Donc, on va euh, mettre une photo sur mon Instagram. Mon Instagram, c'est Weed Indica Man. Le lien est dans la description en bas. Donc, 17.29. Et pour ce qui est des euh, terpènes, euh, il y en a deux qui sont pareils comme la compétition Namasté. Euh, ce qui est intéressant, c'est les deux premières, donc les deux plus importantes, c'est les deux mêmes. Euh, Myrcène. D'autre côté, c'est myrcène aussi. J'ai deux écrans ici. Caryophyllène, euh, caryophyllène. Et avec exo, avec exo, ils ont seulement mis. Euh, non, c'est pas vrai. Ils ont mis cinq terpènes. Myrcène, ça c'est vraiment. Je pense que c'est celle que j'aime le plus. Myrcène, caryophyllène, ocimène, ça c'est bonbon. Euh, Pinène, ça c'est sapin, pin. Euh, humulin je pense que ça c'est Noisette. Je ne vais pas me tromper, Humulen, c'est Noisette. Tandis que l'autre côté là, avec Namasté, le compétiteur, là, qui est quand même 70 sous de plus, Myrcène, cariophyllène. Cariophyllène, vous savez, c'est ce que j'aime le moins, c'est le petit côté épicé. Là, euh, il monte beaucoup, là, il compare ça avec le poivre. Euh, moi je, on, je fume pas du poivre là, quand on fume tweed, c'est un genre d'épice que j'aime pas. Donc, myrcène, cariophyllène et limonène. Limonène, on n'a pas ça ici avec EXO. Mais vu que c'est euh, la cinquième terpène, euh, j'imagine qu'elle en a vraiment une petite quantité. Donc peut-être qu'elle ne fait peut-être même pas effet. Hein, on sait que les terpènes ont peut-être un peu leur particularité. Euh, euh, ils ont leur particularité à eux-mêmes. Chaque terpène euh, buzz un peu différent. Alright. On arrête de parler. On égraine ça, on égume ça. La qualité est vraiment ordinaire. Il y a des cannabis d'exo eux-mêmes à 20$ que j'ai trouvé vraiment plus beau. Parce que quand je regarde encore, c'est beau les trichomes, l'humidité. Mais un petit peu de feuilles qui ont été écrasées. Ici, j'ai un petit peu de feuilles. Euh, mais moi j'aime les trichomes. J'aime les trichomes, les tricômes me parlent. Euh, Grail, Broken Coast, c'est vraiment les trichomes. Euh, même que Broken Coast, la cocotte de Broken Coast, si vous en commandez dans, bientôt du Broken Coast, les cocottes là, on dirait qu'ils sont pas flush, flush, flush, on dirait qu'ils sont pas unis. Ils sont comme un peu là. Euh, ils ont comme des, des, des boutons, là, c est, c est, c est... Broken Coast, c'est la qualité, mes amis. Avez-vous ça? Hein, les nouvelles compagnies viennent d'arriver. Hein? Leaf, puis euh, ils ont dû, euh, une sorte de pink couche. J'ai commandé ça, j'attends le facteur. Allez vous acheter un t-shirt en bas, là, le lien est en bas. Livraison incluse, 35$. Avec le, les cuissons de Winman, je les mets à l'envers. Ça ici, euh, j'attends le facteur, ça va dans le dos. Allez vous acheter ça les boys, ça va m'aider. Il m'en reste 4 ou 5. Mais les ventes sont stagnantes, ça bouge plus. Let's go! Let's go! All right. Vraiment sec. Vraiment sec, là. Euh, quand j'ai ouvert mon grinder, ça a tombé en poudre. Donc, euh, ce qui est plate là-dedans, quand ça tombe en poudre, d'habitude, des fois, ça, vu que c'est sec et qu'il y a moins d'eau, il y a moins d'humidité, ça brûle plus. Le joint brûle plus vite. Donc, c'est pour ça qu'on veut mettre peut-être une pleure d'orange. Il y en a qui mettent une pleure d'orange dans leur contenant pour donner plus d'humidité au cannabis qui devient un petit peu mouillé. Il euh, y en a qui mettent euh, une éponge, hein? ça c'est vraiment euh, sophistiqué. Une petite éponge mouillée, on la colle, et puis l'éponge va donner l'humidité au cannabis. Euh, moi, ce que j'utilisais dans le temps, euh, qu'on fumait du M39, on sait que le M39, là, ça goûte vraiment terreux. Euh, on mettait une, une, une pleure de patates, puis ils m'a dit qu'il y a beaucoup d'eau dans une pleure de patates. Là. Quand tu le fais, tu le tu sais, hein, tu dois éplucher des patates à tous les jours. Donc... Euh, peu de patates, plus d'orange, éponge humide pour pouvoir. C'est tout des petits trucs là pour pouvoir réhumidifier leur cannabis. Il y a aussi là les méthodes. On peut acheter là les boveda ou le boost. Mais chaque produit, que ce soit l'orange, patate, terp, boost, boveda, on n'est pas trop sûr. On pense que peut-être ça donnerait. ça l'enlèverait du goût, ça enlèverait des terpènes. La plure d'orange donne un goût d'orange. La pleure de patate donne un goût terreux. C'est pour ça que ça ne dé... dérangeait pas quand on mettait une pleure de patate avec le M39. Euh, le M39, ça, ça goûte la patate, vous comprenez. Alright, on va utiliser un papier Rizla. Merci là, aux abonnés là, qui m'ont donné euh, des papiers à rouler. Rizla, euh, ça fait longtemps que ça existe. Euh, on achetait ça au dépanneur, peut-être encore aujourd'hui donne avoir au dépanneur. La raison, c'est que je n'achète plus mon papier au dépanneur. Je vais dans la boutique Prohibition. Euh, il y a plein de choix. J'aime ça prendre là, des, des papiers que j'ai jamais pris. Mais je vais te dire que... Euh, bon, j'ai fait le tour. Là, je commence déjà à réacheter des papiers que j'ai déjà essayés. Exemple, RAW. On connaît RAW. Là, je n'ai pas de OCB, mais vous connaissez OCB. C'est aussi c'était dans les dépanneurs. Euh... Un, il faudrait que je rachète. là, C'est un fameux zigzag. Le fameux zigzag blanc. C'est eux autres les meilleurs. Ça fait un an là, que j'ai pas fumé avec le papier zigzag. Puis euh, d'après moi, c'est vraiment eux autres des meilleurs. Le papier, pour pas que ça soit trop épais, euh, sinon ça, ça goûte. Ça goûte. Euh, si le papier est brun, ça goûte un peu. Euh, quand t'achètes un cannabis que t'aimes pas trop trop, euh, je te suggère de prendre le papier brun. Euh, ça donne un petit goût différent. Donc, euh, si tu n'aimes pas le cannabis, euh, peut-être ça l'aide à fumer. Là. Quand tu fumes le papier brun, ça, ça amortit pas le goût, là, mais ça le modifie. Il est bien, bien compact. Euh, vu qu'il est tombé en poudre, il euh, n'y a pas beaucoup d'espace. Hein, quand, les, les grains, là, quand on a des graines et que les grains sont un peu plus gros, bien, il y a quand même un petit peu d'air. C'est plus facile à respirer. Là, donc, quand je vais respirer, quand je vais aspirer, euh, il va falloir que je fasse attention pour ne pas trop aspirer trop fort. Pour ne pas qu'il y ait du cannabis qui me rentre dans la bouche, là, vu que c'est tellement petit. Puis là, vu qu'il est très, très compact, très serré, mais il va falloir que j'aspire un peu plus que d'habitude pour que ça tire. Donc, euh, je suis fait, je ouais, du cannabis dans la bouche. All right, on va mettre ça de côté. Donc, euh, Shishkaberry. Beaucoup, beaucoup de variétés là, qui s'en viennent à Winman. Euh, si vous avez vu mes dernières vidéos là, où -ce que je développe les paquets, il euh, y a du stock qui s'en vient. Et puis, j'ai fait d'autres commandes. J'attends le facteur avec euh, les produits Leaf. Euh, j'ai pas pu euh, m'empêcher d'acheter les nouveautés euh, hier ils sont apparus sur le site mais ils n'étaient pas disponibles et puis aujourd'hui, on a été capable là, de commander les nouveaux produits à la SQDC sur le site internet merci encore d'être avec moi les boys review numéro 209 SQDC, euh, c'est pas rien je vous en remercie vraiment beaucoup là, de, de me suivre, peut-être encore là n'oublie pas de smasher le like button All right. Le Shishcaberry, ça a été un des derniers produits euh, à avoir une baisse de prix. Exo a tout baissé de prix, puis le Shishcaberry, euh, si je ne me trompe pas, là, il, il est encore un peu plus dispendieux que les autres. Là, ils l'ont descendu à 23,90, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Là, quand on parle en bas de 25$, là, il y a beaucoup, beaucoup de compétition avec euh, les autres fournisseurs pour euh, s'accaparer une part du marché. 17,29 sur une possibilité de 18 maximum. Merci, le TriSQDC. Tu sais, Il est tellement compact qu'il n'est même pas allumé. Là. Trop sec, man. Trop sec. Moi, d'après moi, juste pour régler le problème de... pas de, de sécheresse, mais le problème d'humidité. D'après moi, c'est vraiment le seal de sécurité. Hein? Euh, le seal de sécurité Broken Coast. C'est pas le même. C'est pas le même seal. Peut-être c'est ça. Déjà éteint. Va mal. Je suis pas capable de le fumer, bro. Trop sec! Puis j'ai pas. Quand je, je l'allume, j'ai pas le goût de fumer le... du gaz, t'sais. Euh, il est bien, il est bien, je sais pas si, je... ça fait longtemps, j'ai essayé juste une fois le Caberry de Namasté, juste 3.5. Quand elle jette seulement, quand elle essaye juste 1.3.5, puis que ça fait 6 mois, euh, c'est dur de se rappeler de vraiment tous les détails tu me suis. Mais je me rappelle que je, je pas trop tripé. Euh, comme je te dis, j'avais tellement mis le purple chitral très très haut, puis vraiment là... là j'avais fait une comparaison, mais je voulais pas que les gens pensent que c'était proche. Vraiment une comparaison, mais vraiment, chez de Namasté. Vraiment, le goût, le goût, le goût n'était pas écœurant. celui je pense qu'il. J'ai juste pris une pof, man. Il éteint, il éteint tout le temps. Là, je veux le mouiller. Des habitudes, c'est des habitudes. Là, moi, mouillage, j'étais habitué à ça, man. Je suis même pas capable de ne pas, de, de pas le mouiller, même. <coughs> <coughs> <coughs> en tout cas, il n'est pas pire que Namasté. Euh, écoute, pour 70 sous de moins, vas-y avec Exo. Si tu veux essayer un shishka berry, euh, ça se fume. Peut-être que cariophyllène le goûtait plus là-dedans. C'est pour ça que j'aimais moins le Namasté. Karyophyllene, j'aime pas ça. Tandis que lui, c'est euh, le bonbon là, au ciment. Que je pense qu'il qu goûte un peu. Pourtant, Myrcène, si je ne me trompe pas, c'est considéré terreux. Mais c'est la terpène la plus importante dans le Pinko de San Rafael. Pourtant, je ne le détecte pas, le goût terreux. Mais souvent, quand je regarde les cannabis, puis quand j'aime le cannabis, j'ai souvent Myrcène comme terpène. Mais la pièce, c'est que je ne suis même pas capable de la, de la, de la découvrir, la Myrcène. À moi, c'est terreux. Quand c'est terreux, je suis capable, là, mais Pinkouche de San Rafael, il n'y a pas de terreux là-dedans. Exo, euh, on va parler juste 30 secondes. Euh, da business. La business exo. On sait qu'ils sont à la bourse. Hein, on sait qu'on peut être propriétaire d'exo. On peut acheter des actions euh, d'exo. Euh, C'est <coughs> à la baisse. C'est à la baisse. Euh, ceux qui ont mis de l'argent là-dedans, là, c'était mis un 500$ là-dedans. V'là un an, ça se peut que ton 500$, il en reste beaucoup moins. Euh, 72 sous. 72 sous là, pour une action, ce qui est arrivé là, avec EXO là, euh, dernièrement, c'est que euh, c'est comme une voiture, ils ont, euh, ils ont des serres, hein? ils ont, des, ils ont des, des bâtisses, des bâtiments, je sais pas s'ils ont des véhicules, je ne sais pas, mais euh, leur, leur, leur, leur euh, équipement, ils ont perdu de la valeur. <coughs> Donc, dans leur état financier, là, avec le comptable, le bilan, puis tout ça, là, les affaires qu'on connaît pas, il ben, y a une petite partie qui met dépréciation. C'est comme ta voiture. Si tu achètes une voiture là, à 10 000 ben, tu sais très bien là, que... Tu sais, l'expression, quand tu sors du garage, tu as déjà perdu 30 hein? Quand tu achètes une voiture neuve à, on va dire un chiffron, 30 000 mais quand tu sors du stationnement... Si tu veux la revendre à quelqu'un sur Kijiji, ben c'est déjà rendu 25 000. Là, j'ai n'ai pas fait de calcul, je te dis ça de même, là, OK? Euh, tu comprends-tu? Tu t achètes un champ véhicule neuf. Hey, merci, tu sors, il tu sors, est déjà usagé. Tu ne peux pas la revendre 30 000. Tu comprends? Parce que tu le vends tout de suite déjà là 25 000. Euh, puis, mettons que tu as une voiture usagée euh, tu as payé 5 000 mais ben, tu sais très bien que l'année prochaine, elle va peut-être valoir 4 000. Tu me suis? Ben dans leur calcul, eux autres, il faut qu'ils l'écrivent, ça. Il faut qu'ils l'écrivent que, que leur voiture, il ben, manque 2000. Il y a quelqu'un. Que... Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un à quelque part qui va l'écrire. Donc, euh, ça, ça a affecté beaucoup la compagnie. Euh, je ne connais rien là-dedans. Je ne connais absolument rien. Il faut vraiment que tu fasses tes devoirs. Mais je pense que les actionnaires, ceux qui ont, qui ont, qui ont mis leurs 500$ là-dedans, ben, je pense qu'ils ne sont pas contents de savoir. Que, que la bâtisse, ça coûte moins cher, tu comprends-tu? Parce que c'est un peu leur bâtisse, tu me suis dit. Leurs 500$, ben, ils ont comme la poignée de porte en avant, tu sais. Là, leur poignée de porte, elle vaut plus 500, là, ben, elle vaut 450, tu sais. Euh, mais quelque chose de positif avec EXO, hein, on se l'est tout dit entre nous autres, là, quand que EXO ont sorti leurs 28 grammes, leurs 11, hein, leurs 28 grammes, là, quand même pas trop dispensé euh, 126$, je pense, 125$ et quelque chose euh, avec le OS OS210. En tout cas, EXO ils ont augmenté leur vente de 17%. Donc, euh, le dernier 3 mois, euh, mais là, le, leurs 3 mois, là, je pense pas qu'ils se terminaient le, le 31 mars. Euh, je pense qu'ils sont un petit peu en retard. Là. Donc, euh, en tout cas, leurs derniers trois mois, qui ont tous fait leur calcul, ils ont vendu, là, 17% de plus que l'autre trois mois d'avant. Donc, euh, je pense vraiment que c'est quand même bien. Et puis, la... En tout cas, chacune ça là-dessus, là, là tu sais, l'affaire que la, les bâtisses ont perdu de l'argent, ils ont fait enlever de l'argent pas mal. à La compagnie qui ont acheté en Ontario, là, tu sais, là, New Strike... New Strike euh, Brand euh... Oh, je sais, là c'était... Euh... Oh, j'allais dire une joke, puis là je l'ai manqué mon fil d'idée, Bro! Non, EXO c'est plus Québec EXO, c'est rendu... Le siège social est en Ontario euh... Ben on peut pas dire que c'est une compagnie québécoise parce que c'est rendu en Ontario Il y a encore leurs installations à Gatineau euh, Il faut encore pousser du cannabis à Gatineau euh, le plus gros de leur équipement est à Gatineau, mais le siège social est maintenant en Ontario. Donc, euh, je pense qu'il faut qu'ils suivent les lois là, de l'Ontario pour certaines affaires. Puis, ils ont déménagé en Ontario pour sauver de l'argent quelque part. Mais il y a une raison euh, financière pour, la raison pour laquelle euh, EXO a déménagé le siège social en Ontario. Il y a beaucoup de monde qui sont fâchés euh, parce qu'on était tout là EXO, EXO. Parce qu'Exo, c'est au Québec, c'est eux qui ont eu le plus gros contrat à la SQDC. Et puis là, euh, le plus gros contrat à la SQDC, c'est une compagnie ontarienne. Hein? Parce que Exo s'est rendu ontarien. All right, on va fumer ça, on va fumer ça. Écoute, euh, c'est mon premier joint de la journée. Euh, J'avais des petites commissions à faire aujourd'hui, donc ça après le travail. Donc, euh, il a fallu que... J'ai pas pu fumer, pas pu fumer. Puis en passant le bureau de poste quand tu vas chercher ton cannabis, là, c'est long, hein, le d'attente, là. Allez, j'ai viré le bord. ça ne me tentait pas d'attendre ça, euh... c'est trop long, man, c'est trop long. Surtout l'endroit où que je vais, c'est c'est pas très très rapide, hein? on, va, on va dire ça poliment comme ça, là. Je vais regarder la date, que ça est enveloppé. Vraiment sec. C'était emballé comme on pourrait dire ça. Euh... Bro. Bro. Bro. 19 juin ju 2019, bro. Ça fait 10 mois. Fuck, man. Tu parles d'un facteur, toi! Putain, bleu, 17%, 17.4, 17.29. Ah, bah, maintenant, à l'auto SQDC. Ah, il est sec, ah, il est sec, il est sec, yes. il Pas sûr des tricons! il est sec, yes. il Fait 10 mois qu'il est dans le contenant. Allume, cest Pourquoi qu'il. C'est pas, hein, on dirait, c'est pas, il. c'est flash flash, ouais, il a de l'air moins. moins frais, hein. Il est moins fresh hein. Bro, sérieux. Là, si tu sors un Shishkaberry dans un mois, peut-être que ça va être différent, là. 10 mois, là. Ça fait juste une semaine que je l'ai ici, là. Ah, le facteur me pose une belle, hein. Aïe, aïe, aïe. OK, gars. gars, je suis à moitié. J'ai un petit buzz. Je suis content, je suis content. Mais, parce que ça, c'était un des derniers produits à descendre le prix. Ils ont pas été capables de le vendre. Il était ils étaient plus cher. Je pense qu'il était là à 28$. Tout seul comme un grand. Euh, Qu'est-ce que c'est là, toi? Ça va rester ses tablettes? Fait 10 mois que c'est ses tablettes. Les gars, check ça les tweed Ça va descendre les prix du gros. Je serais curieux de voir les dates d'expiration, les dates d'emballage sur les produits tweed. Si vous plaît, écrivez dans les commentaires euh, la date d'emballage d'un produit Tweed euh, que vous avez acheté dernièrement, s'il vous plaît. Pas un contenant que vous avez depuis deux mois. Là. mais euh, Parce que vous savez, Tweed, c'est une compagnie que j'aime pas. Euh, c'est une compagnie qui choisit très mal leur cannabis parce qu'ils ont toutes les mêmes arômes. C'est toute la même gamme d'arômes. Il n'y a aucun cannabis. De exo qui goûte... Pardon, pardon, pardon. Qui goûte gazi. Il n'y a aucun... Diesel. Il n'y a aucun... Aucun cannabis de tweed qui est fruité. Aucun cannabis de... Ex de, de tweed qui est sucré. Euh, ça n'a aucun sens. C'est cariophilène à côté, man. Je peux pas croire que les gens... Vont dire gaz n'achète pareil, hey, c'est quoi 36? Ils ont, -ils, ils ont baissé ça à 32? Non, c'est moins, c'est moins, c'est encore 36. Non, faut que j'aie avoir ça, là. Mais Tweed, euh, la date d'expiration, la date d'emballage, parce que si lui, ça fait 10 mois, je suis sûr que Tweed, il doit avoir 2, 3 variétés que, que c'est 10 mois. Là, on voulait chercher euh, Fuck, ah, c'est quoi? Merde! Euh, Qu'est-ce que j'allais voir? Tweed, hein? Qu'est-ce que j'allais voir de Tweed? La gamme de prix. Je veux savoir y avait fait des, des baisses de prix. Ben, Je pense qu'ils ont baissé ça, hein? Ouais, 32, 32. Euh, Balmoral... C'est ça qu'il y a dans le. Dans le houseplant. Chris, il du. Y a du pot sur, mon... sur ma chaise, man. Je pense que Shishkaberry a volé. Fuck. Non, ok, bien ça là. Le tweed, là, balmoral, 32$. Euh, Booty McBoatface, MacBook face. je sais que je l'avais fait cette vidéo-là à cause du nom. Hein. Euh, Penelope, Penelope c'est avec CBD. Euh, ça, quand on met le 3.5, 32. Donc exactement, là, tous les produits de Tweed, qui étaient à 36, 50, je crois, sont rendus à 32 dollars. Je pense pas que ça fasse une différence. Je pense vraiment, là, sincèrement, que ça fera pas une différence. Euh, comme les produits Tokyo Smoke, ils sont tous là, ils sont tous disponibles. Ils sont 35 dollars. Quand tu peux te payer du San Rafael, comme là, il y a du Pinko de San Rafael, du Dela Haze de San Rafael. C'est 30$ et 50$, va pas donner 35$ quand t'as top top quality, top goût. Le Highland est là. Ocean View, j'ai jamais essayé, je veux pas le savoir. Euh, Eclipse, un autre produit Canopy, c'est de Vanderpop, je sais pas si c'est du haut de gamme là, tout d'un coup. Euh, Palm Tree, CBD, Sunset, euh, chocolat fondu, ça c'est bon. Chocolat fondu, ça c'est bon. Euh, je l'ai essayé deux fois dans ma vie. Je pense j'ai acheté deux contenants. Euh, le chocolat fondu, c'est ce contenant-là que j'avais essayé pour la première fois de ma vie en face de la caméra, hein, la caméra du, euh, de, de, de, pas TVA mais de Québecor, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu ça, là, allez voir ça, là. Euh, c'est Winman, euh, le sommelier du cannabis qui m'avait appelé, là. Ouf, ça m'avait attiré quelques haters. Euh, hein, t'es pas un sommelier. Wow, Euh Carlin, c'était quoi? J'ai poussé ça à la Québec Radio, hein? C'est ça, Cube Radio, Cube Radio. Allez voir ça, Winman, Cube Radio. V'là un an, j'avais passé à la radio Internet. Et puis avec Cube Radio, c'était quoi la caméra? Euh Bah, bordel, bordel. Pour ceux qui se rappellent là, de la vidéo là, que j'avais faite avec euh, Québec est-ce que vous pouvez mettre le lien dans la description? Euh. Mon Dieu, c'était quoi, donc? J'ai joué l'image du début. En tout cas, allez, euh, ceux, ceux qui savent, là, euh, écrivez ça, le lien, en bas. Sinon, je vais essayer de le trouver, là, puis je vais le mettre moi-même. Bon, c'est pas mal ça. Euh, canopy, il faut que ça baisse les prix. Donc, je suis d'exo. Trop sec, 10 mois. Euh, ça passe. Ça passe. Note de passage... Euh, euh, 6, 7, va, je peux pas donner 8, ça c'est sûr. Pas 7,5, juste 6,5. 6,5. Euh, si l'humidité avait été mieux, peut-être ça aurait été à 7. Si le 23,90$ avait été à 20, 21, je pense qu'il y a des produits à 21, mais pourquoi 23,90$? Ça c'est quasiment à 24$. C'est sûr qu'ils se disent, regarde mon gars, on est quand même 70 sous moins cher que ton... Shishkaberry Namasté. Ça fait que ça, c'est un bon argument d'Exo pour mettre ce prix-là. Euh... 6.5, 7, si l'humidité bonne. Tu sais, ça a des petits morceaux qui ont rentré. Mais le goût est meilleur que le Namasté. Euh, parce que ça va bien en ce moment. Tout est correct. Puis Namasté, j'avais un petit peu charlé. Faudrait que j'arrive à regarder ma vidéo euh, que j'ai faite. Le jeu, le mouille, euh, <coughs> comme ça, il brûle pas trop vite. Non, on sait qu'il est sec, ça, ça ralentit un peu. <coughs> on peut dire qu'il est bien parti. Au début, il partait même pas tellement que c'était euh, jam-pack. Pas sûr que j'aurais donné un 6.57 si j'avais pogné un 9%, peut-être que j'aurais donné la note de passage de 6, mais il est moins beau, peut-être à cause de la durée, là, 10 mois. peut-être qu'il était moins beau, j'étais avec ma loupe, des euh, c'était, euh, il, il, il était moins attirant, moins appétissant, tu Ça, je cherchais comme mot. Il, était, il est moins appétissant que les propres produits d'Exo à 20$. La misère, il brûle mal. Après, moi, c'est toute l'humidité, ça. C'est ça qui, qui fait un gros, gros jeu, tu sais. C'est à moi à mettre un boveda en ce moment ou à régler mon problème avec une pleure d'orange, pleure de patates, on en a parlé. Là, c'est à moi à arranger ça. Parce que là, je ne peux pas laisser ça de même. Euh, là, mon problème, ma crainte, hein, on sait c'est quoi. C'est que si je mets un boveda à l'intérieur, comme là, regardez, là, mon boveda ici, il y est, y est vieux. Il y a plein de cannabis dessus. Il y a plein, plein, plein de cannabis. Donc, c'est sûr que ça va te fourrer. Euh, parce que je mets ça là-dedans. C'est tout mon cannabis mélangé. Il est, est pas mal vite. Hein? C'est pour ça que je fais des vidéos. Euh, peut-être en remplir un peu quand j'ai des restants là j'ai un petit restant des fois comme ça je le mets dans mon contenant il brûle mal Donc, euh, ce produit là avec cette date d'expiration là d'emballage de, date d'emballage c'est 6.5. Parce que j'aime la ronde. pas pire, mais... Puis la question qui tue... Je vais-tu en acheter un autre dans ma vie? Euh, Namasté, jamais. Lui... Euh... Pas plus qu'un par année. Parce qu'il y a d'autres variétés. Mais... Je vais peut-être en racheter un autre dans ma vie. Mais... Euh... Pas dans 6 pas, pas dans mois, là. Oublie ça. Euh, J'ai du cannabis pour 4 semaines en ce moment. On va tout juste tomber au mois de mai, là. Juste pour un mois. Mais. Euh, euh, je vais en racheter un peut-être l'année prochaine. peut-être pas sûr. On va peut-être racheter un peu pour chuter. Alright. Je suis en train de redoter. Le joint est bon. Puis cette caméra-là, euh, les vidéos, on peut les faire plus longtemps. C'est une affaire. Hein? Puis ça, c'est une caméra là, empruntée. Donc, euh, je pense qu'elle n'est pas si pire que ça quand même. Mais euh, il va en avoir un autre. Puis je, je, je pense que ça va être mieux que ça. Puis on check ça. Allez. Alright. Grosse journée euh, dans ma vie personnelle, les boys. Euh, ça roule, ça roule. On va pas se caper de vidéo. Je te laisse là-dessus. Mets un pouce. Va t'abonner sur mon Instagram, j'ai un t-shirt. Ciao.